Le préambule est maintenant terminé. Je passe aux prévisions propres à chaque ciel. Bonjour chers Sagittaire, voici vos prévisions pour la semaine du 27 janvier ou 2 février 2020. Lundi et mardi, la Lune sera dans les poissons, votre quatrième maison. Il se peut que vous ou les autres manquent une information vitale qui pourrait conduire à une mauvaise déclaration et par conséquent, des malentendus pourraient conduire à des disputes. Vous êtes plus susceptible d'offenser les autres et vous sentir offensé sous cette influence. Le plus important, que vous soyez très attentif, ne pas mal interpréter les messages et essayer de surmonter les tensions et patienter, les prochaines journées seront fantastiques pour vous. Mercredi, jeudi et vendredi, la lune sera dans le bélier, votre cinquième maison. Vous aurez une sensation générale de confort et vous sentirez bien dans votre peau. Vous aurez l'opportunité de vous divertir et vous amuser en même temps que travailler. Mais je dois vous avertir que des sentiments profonds, enfouis depuis longtemps pourraient refaire surface et vous devez réagir pour les laisser aller car c'est le temps. Ces sentiments vous reviennent trop souvent et il faudrait les éliminer une fois pour tout. En général, une très belle période durant laquelle votre magnétisme personnel, votre charme et votre charisme vous rendent très convaincants. Alors, une période chanceuse à en profiter. Samedi et dimanche, la lune sera dans le taureau, votre sixième maison. Vous vous verrez en train de jongler plusieurs balles à la fois, bien que c'est une fin de semaine. Une sortie ou une réception pourrait vous rendre très occupé. Ce n'est pas le moment de se détendre en raison, en raison d'un sentiment troublant ou de l'anticipation de quelque chose de nouveau.